Bonjour à toi, cher spectateur. Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Avec un titre pareil, ça titille forcément la curiosité. Pas parce que c'est un peu provocateur ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'avec un titre comme ça, on se demande de quoi va traiter le long métrage. Au-delà du titre, bien évidemment, il y a cette actrice qui est extrêmement talentueuse et qui semble vouloir s'éloigner un petit peu du carcan assez cliché dans lequel on l'a enfermée suite à la vie d'Adèle, et qui ne continue que dans cette voie-là depuis maintenant quelques années, que je trouve assez génial. Donc clairement, on est sur un film qui donne réellement envie d'aller le voir en salle. Le résumé pour faire simple, Cassandre est une jeune hôtesse de l'air qui travaille dans une compagnie low-cost depuis maintenant 3 ans. En l'air, au cœur des gens de passage et des destinations au jour le jour, elle cherche à échapper à son quotidien. Le long métrage que nous offre Marie le Coustre est assez déconcertant dans ses premiers abords parce que c'est un film qui se veut être réellement une plongée hyper réaliste dans le monde des hôtesses de l'air low-cost. Qu'à partir de là, le postulat, moi, je le trouve assez intéressant parce qu'on est vraiment en immersion. L'objectif, c'est réellement de nous plonger dans ce décor et de nous inciter en tant que spectateurs à se demander ce que font ces jeunes femmes et surtout comment elles arrivent à trouver un train de vie en ne restant quasiment jamais plus de quelques jours dans le même endroit et en allant d'un point A à un point B, un point C, un point D tout au long de l'année. Ça, c'est très intéressant. Et la forme qui est donnée au métrage dans sa globalité par rapport à ça est assez maîtrisée pour donner lieu à une œuvre qui est très entraînante. Le fait est que par contre, 1h55 pour parler de ça, c'est très long. Et quand je dis très long, c'est que c'est vraiment très long. Il y a des moments où le long métrage, il patine complètement, il rame. Et bizarrement, c'est à partir du moment où il sort justement de ce contexte. Donc au moment où il devrait se renouveler. Et c'est là que je trouve que Mar et Le Coustre n'arrivent pas à pleinement maîtriser leur film, et surtout une écriture qui... Je le pense profondément, par un peu en cacahuète à partir de là et se perd un peu. Même si le message qui en découle est très intéressant et va de pair avec tout ce qui est développé avant, je trouve que voilà, il y a un truc qui marche pas. Mais après, c'est inhérent à la vocation qu'a le long métrage d'être avant tout une plongée hyper réaliste dans un milieu social particulier avant d'être un récit humain ou en tout cas émotionnel qui semble malheureusement pointer le bout de son nez au fur et à mesure que le récit avance. Plonger le spectateur dans une forme de quotidien qui pourrait sembler banal, mais qui parfaitement mis en relief par des auteurs compétents devient la merveilleuse exploration d'une forme d'humanité perdue ou simplement en quête de quelque chose ou parfois de quelqu'un de nécessaire est une chose assez fascinante à voir sur un grand écran. Marie Lecoustre nous plonge avec cette jeune femme au cœur du monde assez inconnu au cinéma de l'air et de ses hôtesses, pour une œuvre cherchant avant tout à explorer le vide et l'absence de sentiments, pour mettre ensuite en relief un personnage fascinant. Pas toujours bien construit, au cœur d'un ensemble beaucoup trop long pour ce que les auteurs ont à nous montrer, mais qui reste particulièrement fascinant. En termes d'écriture, le scénario à la base est décrit par Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, aidé ensuite par Marianne Désert qui leur a filé visiblement un petit coup de main pour crédibiliser un peu l'ensemble du scénario. Je trouve que dans sa globalité, cette écriture est assez intéressante parce que, au-delà de réussir à parfaitement maîtriser le personnage de Cassandre et à surtout en faire vraiment un véhicule immersif pour le spectateur au fur et à mesure que la narration se déroule et au fur et à mesure que les actions se mettent en place, au-delà de ça, il y a vraiment une crédibilité apportée à toutes les séquences parce que, pour vous donner un ordre d'idée, si je devais découper le film, il sera en trois actes. Un premier acte qui est l'immersion et la compréhension du personnage de Cassandre au sein de l'univers dans lequel elle évolue professionnellement. Une seconde partie de film qui consiste en un réel questionnement sur pourquoi est-ce qu'elle cherche autant à s'échapper de la réalité en se plongeant dans son métier. Et une dernière partie dont je ne vais pas vous révéler les tenants et les aboutissants parce qu'il repose sur une véritable immersion dans le film et je pense des révélations qu'il ne faut pas spoiler. Ça a pris en compte, l'écriture a vraiment une parabole humaine et émotionnelle qui se veut très intense dans son dernier acte, que les deux premiers ont tendance à ne pas vouloir exploiter en termes d'écriture. On ressent réellement dans les deux premiers actes une envie profonde de nous immerger dans cet univers et donc du coup de ne pas vouloir trop expliquer certaines choses comme pour garder une certaine forme de mystère autour de Cassandre et autour de ses motivations. On a quelques éléments qui nous sont vaguement développés ou en tout cas très subrepticement amenés au sein de l'écriture lorsque le récit avance mais au-delà de ça on a vraiment l'impression que c'est avant tout un véhicule dans lequel le spectateur se doit de s'immerger. Et cette partie-là est vraiment réussie. Et du coup, même si je vois les tenants et les aboutissants de cette dernière partie d'écriture, je ne peux pas m'empêcher de la trouver extrêmement bateau, extrêmement vague et beaucoup trop simpliste par rapport à tout ce qui est mis en place e avant. Et c'est un peu dommage, parce que réellement, les deux premiers actes sont parfaits. Je les trouve très bien écrits, très bien conçus. Ils ont une vraie immersion, une vraie puissance, une vraie intensité dramatique. Et le dernier acte, bizarrement, dans son envie de vouloir amener de l'émotionnel et de vouloir amener une certaine forme d'intensité par des éléments dramatiques concrets, c'est là finalement que les deux scénaristes se perdent, je trouve. Le coup, marre, joue à fond donc ce fameux découpage en trois actes pour explorer au mieux le personnage de Cassandre et en faire ressortir une sincérité à fleur de peau évidente et confondante qui rend le scénario immersif et avant tout qui rend cette narration digeste au vu de la crédibilité apportée aux détails qui peut parfois être étouffante. Par contre, indéniablement, ce dernier acte beaucoup trop émotionnel, qui pourtant est préparé par un paquet assez conséquent de sous-entendus au fur et à mesure que le récit avance, empêche tout de même le spectateur de pleinement cerner la démarche immersive de cette aventure, qui se perd un peu trop dans un pathos trop radical pour réussir à convaincre. En termes de mise en scène, clairement, Mar et Le Coustre ont une vraie crédibilité de conception dans la manière d'immerger le spectateur au travers de cette parabole hyper réaliste. En gros, pour faire simple il y a une grande majorité de la puissance graphique qui est due à une certaine spontanéité de scénographie. En gros, je vais vous donner un exemple tout bête que je trouve assez symptomatique. Il y a une séquence qui est à un moment tourné, entre guillemets, de nuit. C'est une séquence dans un petit appart dans lequel il va y avoir le personnage de Cassandre et un de ses amis qui vont se retrouver qui vont discuter. Et l'idée, qui est complètement saugrenue, hein, parce que sur le papier c'est anti-cinématographique ça, c'est d'avoir une lumière au-dessus de la caméra. Une lumière frontale qui va plonger les deux, les deux personnages dans une lumière blanche-béante qui est présente. On sait qu'elle est là. On sait qu'ils sont éclairés. bizarrement je trouve que ça apporte une réelle crédibilité à cette séquence-là. Et je trouve que l'ensemble de la mise en scène est à cette image-là. On sent qu'il y a une envie de vouloir plonger le spectateur au sein de ce récit en faisant de certains artifices qui devraient se voir des éléments qui vont crédibiliser la mise en scène. Et donc du coup c'est assez passionnant de voir deux cinéastes se dire « Ok, tant pis si ça se voit, on va faire du cinéma comme si on voulait faire de cette aventure un pseudo-documentaire. » Mais en sachant que c'est un film, c'est un récit fictionnel basé en partie sur le quotidien de ces jeunes femmes mais à aucun moment ça ne va être qualifié de documentaire. C'est une idée de mise en scène très simple finalement parce que c'est une mise en scène qui vient du monde du documentaire. Et pourtant ici au sein de la fiction, elle a une vraie parabole, une vraie intensité et une vraie jouissance presque de spectateur de se laisser immerger dans ce récit et du coup de, de se sentir à côté de Cassandre. C'est vraiment l'impression que j'ai eu tout du long du film. J'avais la sensation d'être un acolyte qui était à côté d'elle tout du long de son périple. Marée Lecoustre exploite à fond cette sensation d'hyper réalisme souhaité dès les premières minutes de leur œuvre en essayant le plus possible de jouer avec nos attentes de spectateurs pour construire bien plus qu'un simple voyage au cœur des compagnies low cost, mais plus un récit de reconstruction. Par cette mise en scène crédible et intense, les deux auteurs belges parviennent à construire quelque chose de fascinant qui perd un peu de sa spontanéité dans un troisième acte un peu trop téléphoné mais pour autant très intéressant dans ce qu'il veut montrer et poser autour de cette jeune femme et de son parcours de rédemption nécessaire pour avancer et se reconstruire. En termes de casting, la grande majorité du casting est pour moi tertiaire. Parce que la plupart des acteurs n'ont pas réellement de scène où ils sont plus brillants que ça. Alexandre Perrier, Marie Taquin, Jonathan Swandon, Julie Skolowski, euh, Jean-Benoît Engement, Arthur Egloff, Tamara Alsaidi, tous ces acteurs-là sont bons, il n'y a rien à redire, ils sont bons. Mais pour le coup, ils ont très peu de présence à l'écran. Parce qu'il faut bien avouer qu'il y a une seule actrice qui ressort réellement de ce film, une seule qui le porte complètement du début à la fin, qui est le long métrage, parce que littéralement, les deux cinéastes ont envie de la mettre en avant. Et la vache, qu'est-ce que ça marche bien Adelex Exarchopoulos s'échappe des premiers rôles qu'il avait un peu trop enfermés pour dévoiler au fil de son avancée et de sa carrière une palette de jeux assez magnifique qui atteint ici un beau sommet avec un rôle taillé sur mesure. Au bout du compte, Rien à foutre est un film que je trouve vraiment très intéressant. C'est loin d'être un film parfaitement mené dans sa globalité, c'est un film qui est extrêmement intelligent dans sa mise en scène mais qui perd en crédibilité dans sa démarche scénaristique qui a tendance dans son dernier acte à un peu se tirer un plomb dans l'aile. Ce que je trouve dommage parce que l'ensemble du film est réellement intéressant et réellement prenant et passionnant. Je trouve la démarche assez fascinante de vouloir faire un film de fiction en prenant une base de scénographie documentaire, ce qui donne à ce récit une vraie crédibilité et une vraie intensité, et comme je le disais, un vrai attachement par rapport au personnage principal, qui plus est renforcé par la présence extrêmement charismatique de Adèle Exarchopoulos en tête d'affiche. Donc ouais, rien à foutre de Emmanuel Mar et Julie Lecoustre si vous avez l'occasion de le voir en salle, bah allez-y parce que oui, il n'y a pas que The Batman cette semaine, il y a aussi d'autres films tout aussi intéressants. A plus